Comment s'entraîner pour nager plus vite et quels sont les critères importants pour performer en natation Et pour répondre à cette question, j'ai été rencontrer Xavier Hidoux au club de Montpellier, je le laisse immédiatement se présenter. Salut Xavier Alors du coup, on est à Montpellier, euh, on est avec Xavier, toi tu es entraîneur, ça fait, ça fait combien de temps déjà que tu es entraîneur Salut Thomas, moi ça fait 17 ans que j'entraîne Ok, euh, t'en es venu comment toi à la natation euh... Moi j'ai nagé quand j'étais jeune et euh, j'étais pas un super nageur mais ouais. euh, ça m'a toujours passionné et du coup euh, quand j'ai commencé à travailler comme maître nageur euh, j'ai trouvé ça un peu euh, bah, pas, très, pas très cool comme travail et du coup bah, je me suis tourné vers l'entraînement où je trouvais qu'il y avait un peu plus de, de réflexion à apporter hein, au quotidien Ok. Donc, ouais, toi, ce, que tu, ce qui te plaît finalement dans l'entraînement, c'est le fait de, de construire un projet, d'essayer d'aller chercher euh, à s'améliorer peut-être euh... C'est ça, de résoudre un problème en fait. Un problème, ça peut être euh, apprendre à nager ou euh, peut-être aussi ben, faire une performance. Ouais. Voilà, donc la problématique, elle va être euh, s'améliorer, devenir plus fort. Ok. Comme tu as pu le voir, Xavier entraîne depuis longtemps. Il a beaucoup d'expérience et il a eu la gentillesse de nous partager son point de vue éclairé sur la performance en natation. Avec ton expérience, toi aujourd'hui, euh, qu que, quel est selon toi le critère ou les critères qui sont importants euh, dans la performance en natation okay, ben, Le premier critère, c'est la persévérance. Ouais. Donc, peu importe le niveau, il, ben, il va falloir qu'on qu soit ultra persévérant dans ce qu'on va faire, mm -hmm. même si on le fait euh, voilà, seul ou avec quelqu'un, mais il faut qu'on soit hyper assidu et hyper... Euh, même quand ça ne va pas, même quand euh, on sent que, voilà, on n'a pas trop envie et tout, il faut le faire. Okay. C'est le premier point. Donc l'engagement à tenir euh, voilà. à chaque fois. Okay. Euh, c'est ça, c'est la persévérance. Ce pas les meilleurs qui sont forts, c'est euh, les, les plus persévérants. Mm -hmm. C'est ceux-là qu'on retrouve en haut. Et euh, ensuite, euh, ben, une fois qu'on a fait ça, ben, il faut que le, le, la qualité du travail euh, soit bonne. Mm -hmm. Parce que ben, quand on passe du temps, autant que ce soit du bon temps, du temps qui soit bénéfique. Et plus on passera de temps, plus on sera fort aussi. Donc il y a la qualité et la quantité. D'accord. Donc... Euh... L'indispensable, il faut qu'il y ait de la qualité et euh, si on peut ajouter de la quantité à cette qualité, alors là, c'est euh, l'idéal. Voilà, c'est mieux. Okay. Donc, il est mieux de, de nager comme ça avec euh, de la qualité ouais. plutôt que de faire euh, beaucoup, beaucoup de, de natation et sans, sans rien avoir derrière. Ça ne sert à rien et on perd son temps. Ok. Donc, qualité plus quantité. Voilà, et, là, euh, c'est bien. Là, là c'est mmh. l'idéal. Ok, voilà. ça marche. Et après, du coup, ben, il faut aussi pouvoir se faire... Euh, bah, se faire aider pour ça et puis euh, voilà, se faire driver un petit peu sur ce qu'on doit faire, mmh. ça aide quand même euh, à se motiver et à surtout à pouvoir euh, bah, garder euh, un cap, non, de ouais. pas faire n'importe quoi. Et, ouais, donc avoir un, temps, quoi. un objectif clair et un plan, un plan d'entraînement ouais. qui répond et qui ouais. soit structuré autour voilà. de cet objectif. Voilà. C'est ce qu'on retrouve après au haut niveau, hein. c'est-à-dire avec entraîneur euh, qui structure et le nageur qui fait quoi. Okay. La persévérance, c'est quelque chose qui est essentiel en natation, mais c'est aussi le cas dans tous les autres domaines, ceux qui ne lâchent rien finissent toujours par obtenir ce qu'ils désirent et c'est aussi le cas dans le sport de haut niveau. Maintenant, reste quand même une question, est-ce que c'est une bonne idée justement de les copier, d'être copier les champions et ceux qui pratiquent la natation à haut niveau. Et c'est une question qui nous a été posée plusieurs fois dans le groupe Nageur 2.0. Si toi aussi, tu veux qu'on réponde à ces questions, en vidéo, et eh bien, je t'invite vraiment à le rejoindre en cliquant ici, tu pourras nous poser toutes tes questions et on fera en sorte d'y répondre. Et maintenant, on écoute la réponse de Xavier que je trouve absolument géniale. Là, on a parlé un peu euh, des aspects global et par rapport au haut niveau, est-ce que tu penses que que, que c'est une bonne idée de copier euh, les nageurs de haut niveau quand on est débutant et euh, en tout cas, sur quels critères c'est possible de le faire euh, éventuellement ben Non, parce que clairement, euh on ne peut pas copier quelque chose qui n'est pas bon pour soi mm -hmm. parce qu'en fait il faut savoir que derrière un nageur de haut niveau, il y a beaucoup de travail mm -hmm. et il y a des étapes à passer, des, des fondamentaux à, à acquérir, donc il faut d'abord passer par là et après seulement on peut, on peut commencer à, à avoir une nage qui ressemble à un nageur de haut niveau mais en aucun cas il faut le copier parce que lui c'est une technique qu'il a adoptée par rapport à, à sa problématique ou ses problématiques. D'accord donc c'est ultra individualisé. C'est ça. Okay. Même et si euh, on a l'impression que de, de l'extérieur ça fait pareil, mais euh, non, en fait, chaque nageur est spécifique. Ok, et puis euh, la deuxième chose là que je retiens, c'est vraiment, euh, euh, on voit l'étape finale presque quand il est au niveau mmh. et on ne voit pas tout le parcours qui est vraiment voilà. le cheminement. Euh. C'est ça, il y a tout un travail euh, depuis de longues années pour arriver à ça. Mmh. Et justement, plus on est bon, plus ça paraît de l'extérieur facile. Ouais. Ça, ah. c'est bon signe. Quand voilà. ça paraît facile, c'est qu'on arrive Si voilà. on a, si a l'impression hein. que ce n'est pas dur quand on le voit faire, c'est que c'est très dur pour lui et il a mis beaucoup de temps à y arriver. Beaucoup de travail, ok. Mm. Et oui, si ça paraît facile, c'est qu'il y a probablement eu énormément de travail derrière. Et si aujourd'hui, tu dois retenir seulement trois choses. Premièrement, continue de travailler et de t'entraîner régulièrement, car la persévérance est toujours récompensée. Deuxième chose, entraîne-toi de manière qualitative. Donne toujours le meilleur de toi-même à chaque exercice, réalise-le toujours avec le, la volonté de bien faire et si tu en as la possibilité, eh bien, tu vas pouvoir ajouter de la quantité à la qualité. Enfin, ne copie pas les champions, réalise plutôt des entraînements qui te sont adaptés, qui te correspondent, tu progresseras d'autant plus. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, tu nous laisses un like en appuyant sur le pouce bleu